66 millions, de, 66 millions de procureurs, c'est le minimum pour juger 31 menteurs de, de, de, de, de Macron et sa clique. T'as pris en photo Tiens, Qui si vous a pris fait. en photo On aimerait. Eh bien, Thaïs, répondez. Laissez-la répondre. Très simplement. Franchement, t'as as quitté ton pyjama pas, pas pour venir je poser je cette question. Mais arrête La 12 de Simpson, de quoi tu me parles. T'énerve pas, reste calme. S'il vous plaît, on reste tout courtois, s'il vous plaît. On 12 sympathique. sympathie pour Un peu énervé ce soir, c'est pas grave. Allez, Thaïs à tous les noms que vous pouvez imaginer lorsqu'on parlait de frontières. Et aujourd'hui, ces fleurs de nave qui nous gouvernent euh, viennent nous expliquer... – Fleurs de nave les fleurs de quoi ?– C'est quoi une fleur de nave Je ne connais pas, je suis désolé. – Non mais éclairez-nous, un peu de culture. – Je vais vous je vais chercher qu il qu que... ah, Je suis sûr que vous ne savez vous même pas ce que c'est. Bah, – Alors qu'est-ce que c'est une fleur de nave ?–– voilà. Qu'est-ce que c'est Comment? Des petits personnages, des médiocres. Ah oui, voilà. Des... Si tu trouves que la France ne la défend pas O'sam. par rapport. Oh, et alors, c'est quoi le okay. problème C'est la répondre. Si on t'essentialise, oh, un vrai raciste, je que suis devenu français, troll, tu, tu ne le reconnais pas. Si tu as envie de rester ce que t'es, reste ce que t'es chez toi. O'sam. Oh. Jean Sam, putain. Jean Ossam. En pyjama. Messia, tu fais ça On retourne au Maroc et arrête de nous emmerder. Ça serait assez peu, ça serait méconnaître. Le, les règles du fonctionnement du marché mondial et la logique de maximisation du profit, euh, qui, est de pas de petit de, profit. qui est celle de toutes les entreprises euh, agissant sur le marché mondial que de croire que aussi bien Pfizer que toute l'industrie pharmaceutique seraient des sortes de philanthropes qui seraient là pour soigner le monde euh, euh, gratuitement mais entre et, de et de manière quand désintéressée Il y a quelque chose que je crois que Marine Le Pen n'a absolument pas compris c'est que c'est le gouvernement malien qui a négocié avec les djihadistes et pas le gouvernement français D'ailleurs c'est la préjudice. Du Malik, chose, a annoncé, je, crois que, euh, je crois que euh, Madame Le Pen le qui défend par tous les Etats-nations... Prends-tu ton duvet chez CNews qui est tous les jours et t'as pris confiance. Mais le... c est c est non, vrai, non, non, mais attends, mais arrête, c'est débile ce que tu dis, vas-y, t au but. Je vais dire quelque chose, j'ai rien contre CNews si tu veux. Tu m'avais habitué à mieux. Non, mais il a rien contre CNews, écoute-moi. En plus, il est déjà conscient sur le même groupe ici, fais gaffe, ils vont plus t'inviter après. Non, non, mais ça, il est con, mais c'est pas possible. Euh, c'est d'ailleurs que Jean Messia se vide, mais le... Non, mais je vous dirais... C'est un que, que ça me tient, tient à cœur. Bon. Passons euh, pas pas là-dessus. La gauche est très libérée moi, par rapport moi, à ces questions. Mais <rire> non, non, mais bah, d'abord, Aurélien Taché, euh, vous, vous allumez pas votre télé parce que Marine Le Pen, elle est présente sur tous les sujets, d'abord. D'autre part, on connaît votre aveuglement à tous les désastres possibles et, et, et votre négationnisme de tous les problèmes qui peuvent exister. Là, en l'occurrence. Ah c'est bon quand même. Mots, ouais. Oui, oui c'est une négation. Ils ont pas voulu qu'il soit élu. Allez, une Jean-Yves, il envoie une page de pub. On n'a plus d'oseille. On a plus d'oseille. Et ça, la, non, non, mais la... parce que c'est un habitué d'une de, de, dénégation parlez. généralisée, d'un déni généralisé de tous les problèmes qu'on peut connaître. Donc moi, je n'ai pas de leçon à recevoir de, de, de, de M. Taché, dont on connaît euh, que depuis qu'il a quitté le, la, la République en marche, cherche par des excès, je dirais, encore plus forts que ceux qui commettait avant à exister. Ça, c'est la première chose. Ouais, Aurélien Taché, quand vous dites qui sommes-nous pour critiquer le choix de Mme Petronin, nous sommes ceux qui payons. Donc effectivement, nous venons. La le France La France, la France. Mais non, mais arrêtez. Le mais arrêtez, ça n'existe pas. C'est la France qui a derrière. Est Après, la France. Vous, a... vous, vous soyez pas naïf. Il a choisi plaît. de balayer Marine Le Pen aux dernières présidentielles. Exagération. Ouais, bah bah qu'on a été euh... des millions à voter oui, de enfin, des pour, des pour PS, éviter que vous. Si il a balayé Marine Le Pen aux dernières élections, il a écrasé Benoît Hamon. Alors, À votre place, je serais un peu humble. S'il vous plaît. C'est vrai. Juste. On vient de payer pour sa liberté. Elle va repartir. Si elle est. à nouveau. Laissez-moi finir. Si elle est à nouveau kidnappée, on va de nouveau payer mais on n'a qu'à prendre un abonnement auprès des djihadistes pour que Mme Petronin fasse les allers-retours. Qu'on sauve oui. quelqu'un oui. qui a commis un impair ou qui a pris trop de risques qu'il ne connaissait pas, qu'on le sauve et qu'on paye une première fois déjà, je trouve ça limite parce que normalement on ne devrait pas payer. Mais une fois qu'on a payé, qu'on a fait tant d'efforts diplomatiques, euh, qu'on a, ça, qu a déversé prête. de l'argent, qu'on a parfois fait pr prendre des risques à nos oui. militaires, oui. que cette personne-là euh, défie tout ce qui a est été fait personne. pour retourner de là où elle vient, oui. excusez-moi, le si bon bien. sens commande oui. au moins qu'on pose une question.